Hier soir, moins passé trois heures temps, sous site internet d'Elidoc, gouvernement lancé depuis plus de passé, une semaine, pour citoyens haïtiens, capable de faire des modes de passeport, ensemble avec quatre identifications nationales. Moi-même, c'est des de passeport, ça veut dire, moi, déjà gagné quatre identifications nationales, moi. Oh, oh. L'homme, t'es pas pas ici, madame, Yon y a un code qui sous sous la identités d'identité. Immédiatement, il y a un code qui est sous la mette d'identité. Il y a un code qui nom, sous ensemble avec d'identité. Il Pas pas un problème après ça numéro la S'il vous s'il vous plaît Oh code oh après, me filmer tes ça, ça qui t’a à vivre, me sous-site, ça peut pas ici, franchement, beaucoup, je suis et m'vin a posé tête question. Comme étant donné, le Jovenel Moïse te prend décision pour changer carte identifications nationale, là. Monsieur Sayo qui sous pouvoir te dit citoyen, puis gayo alfè identité, immédiatement alfèl, quel que soit côté ou yé, eh bien, Jovenel Moïse ap vote pou. a voté pour. journée jeudi. c'est même moun Sayo qui lance yon plateforme pour nous capable placer rendez-vous pour nous faire passeport. Mais, est-ce que na pas préparé un coup pour nous pour l'élection qui est là Mesdames, mademoiselles et messieurs, allez chez vous, m'bral du sacré là. Rose Jean, présenté devant la presse. DCPJ, ce n'est pas une institution qui pitié. Dossier assassinat Jovenel Moïse, dossier trafic d'armes à trafic bal, l'église épiscopale, port de paix. Oh, mon mot, j'en Seule façon, pour travail des CPJ au vote, c'est retirer Ariel, la tête primati. Parce que nous déjà cité, dans tout président, comment t'es qu'à comprendre, pour des CPJ fin, mais non enquête, et puis pour la justice t'a fait suivi. Bon, Ariel, nan tête CSPN, si c'est moi-même cap p'dit ou cap pas quoi, eh bien, encore une l'autre fois, citoyen conséquence, ça, frère et sœurs bien-aimés, fait gros déclaration, dans la République. Yon jou pou jibye, yon jou pou chasse. Après bandit fin mette atte trois policiers, et mi et se bien aime, la police débarque nan base, a ya ya mon bon Dieu, se sa yon yon pas fait. Mbralba ou détail. Mwen évite ou rale chez ou chita, fou ko zami faut ou rentre la ou se yon plaisir, tout tripota y sa yon nan bon timamite, sans retire et sans mette. Bonjour, bonsoir tout moun, ki janouye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 Nous avons que chance présentée où il y a un compte à Et compte à ça qui c'était, papa m'a gagné un jardin. Oh, oh, il y a eu mal cherchons un canne. Il m'a cassé un canne pour bali. L'équipe m'a rivié, il m'a dit que pas un canne. Tout est à le planter. les m'a rivié, il m'a cherché dans tout jardin. Quand il m'a cassé un canne, il m'a foutu. Mais si à chaque fanatique qui te commente, réponse dans ses cheveux. On ne partit que craquer pour nous voir comment nous gagnons. Je suis passé dans la cour. Moi dis bonjour. Oh oh. Moi ouais tout mon tête en bas. Pas hésité à quitter éléments de réponse par là dans commentaire là. Ça fait nous plaisir en pile. Gros nouvelles. Mon ami yo, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connectez n'importe côté où vous Depuis ou c'est haïtien ou doué tout tout toute sa k'ap passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublié abonner commenter liker partager vidéo pour travailler là capable avancer. Zami pa Fouko. Dossier de l'ITOC question m'a posé, est-ce que le peuple aïsien pa pas gol à l'amé Frère soir Kapkoutem, hier soir, eh m'a décidé de faire des modes de passeport. M'a monté sous site de Lidoc là gouvernement lancé depuis plus de yon semaine pour citoyen yon capable de faire des modes et yo bas ou yon numéro des peuple aïsien pour débarquer dans bureau immigration et émigration pour que ou capable à le faire passeport. Hmm. Le gouvernement a lancé plateforme l'idée te faire comprendre ça t'est touché les loi comment Haïti a passé misère pour joindre passeport. Et puis même en tant que responsable, ils venu ensemble avec site ça ou monter sous lui et puis ou faire demande ou ou numéro Rendez-vous et vous passez dans le bureau de immigration, Ou paye, payer ça aussi pour payer et puis clap ou faire passeport. Hmm. Immédiatement, si tu l'as lancé, papa ici, premier qu'on est, eh bien, divers gros techniciens dans la République, tu es pété pour dire, si la pas sécurisé. Hmm. Ça veut dire, si site pas sécurisé, demain matin, N'importe l'autre gros technicien qui a levé, il prend tout le et il fait chez mes cochis, il va l'air dans mon gouvernement. Rapidement, le gouvernement a pris le temps de la raison, il est rentré. Et puis quelques jours après, il fait qu'on est tout bagaille OK. Il a même mis un note pour dire, à partir de 10 avril, tout le monde qui peut le faire demande passeport, il faut que ou grand numéro te placer rendez-vous sous site. Mes frères et sœurs bien aimés nous Dans le pays d'Haïti -si, pas l'électricité. Dossier internet son casquette chinois. Et la vie a une quatre fois plus difficile passer en vain. M'a pose question. Et façon nèg sa yo yo le président Jovenel Moïse. Est-ce que me ka fait yo confiance dans le dossier de Lidoc là? Vra maxime ka koutem moi monté sou site là. A ah, oui. Parce que ça qu'on rivé les que yo fek lance yon platform, yon a a fait lancer yon plateforme, yon paquet moun ap fè demande et puis soudain y'a vinn craquer. Makay problème. On dit eh bien si m passé bon minuit peut-être on e a le numéro de dossier pour me passer faire passeport placer rendez-vous les est sous livre frères et sœurs bien-aimés comme c'est demande moi faire me cliquer sur demande et puis passeport saute en dé là madame minute il y a un numéro ou après sous carte identité des des numéros il y a un grand là et un grand bas et on demande minute moi mettais Minimum. Et puis kounya y Yo Y'a me Dat date moins fête. Moi mettez date moins fête là. Immédiatement moins fin mette date moins fête. Oh oh. Photo monter normalement. Nom écrit correctement. Quand t'as te fête monter normalement peut pas ici. me dit bravo. Félicitations. Mais nèg pou jambe bravo pour Jovenel Moïse. Papa <coughs> ici aime vouloir comprendre. Parce que ancien quatre identités frères et sœurs so bien-aimés. Ou pas gagne accès pour faire ça ensemble à Et rappelez la campagne nèg ça a été fait contre Jovenel Moïse pour dire coupe piste électronique. Qui n'en kat là parce que cotoient Jovenel Moïse à quoi ou a voté pour ou, mais pour qui ça nous criminel, comme ça messieurs ou est tout le temps on pas apprendre à apprécier travail yon moun, ou pas que les j'en font pas dans la vous? Madame mademoiselle et Monsieur capable de la campagne qui t'est faite contre quatre dents à parce que Sénateur Yuri la Tortue nous songe qui bataille lit mené contre Jovenel Moïse. <laughs> yo gay compay yo tabral fali n'importe pour pou 100 combien millions de dollars. Jovenel Moïse ça puis bon, mou jennoun pour 37 millions. Parce que li même sa entrepreneur li Les li konn pays ya, gen problèmes économique et eh bien, la cherche côté gen plus avantage. Est-ce que vous comprennent Yo vini yo di konsa, pa le fait 4 là. Sous fait déjà coupé, li pas bon. yop vote voté pour. Mes amis, yo pas y yop wall. Pay yo yop y pas yop Yo pas Le pas yon Yo pas y ou ka sorti des cartes. Mes amis, dirigeants, politiciens en pays d'Haïti, à la vie Yo ont dit yo ils ont dit di ils cause, dit causer. Les gens vont compter, ils dit nous, Martine Moïse, trafic d'influence, ils ont appris la justice. Je ne sais à code dossier je ne sais pas. Mes frères et sœurs bien-aimés, sous de délit donc là, toute décision que Moïse te prend uh, pour quatre identités, tout monter normal. Le fin mette mini, gon lot ni me ou an lè ou mette l, et pi ou fin mette dat ou fait tout information par l'rrr, et kounya koun yala, yopral mando ni fou. Frese so bien aime, pou genye matrikil, se dejeik pou ba ou vrai? Eh bien, loparet sou site s'il vous plaît, ou mette matrikil, matrikil pa expiré, Oh oh. hey hey hey hé. Hé ici. d'ambassé. Le ma mette matrikil. Mre mette l'anko. Mre four el me fassel, mre m, me je refresh, papa ici, mm, rentrer toute information rapide. ou compte okay, Aucun contribuable pas correspond à NIFSA. Me mm, mm, mm, sais que Parce que moi mm, pas ka pas dans le cou payer l'argent, moins fait matricule là pour me faire passeport il a pour me faire demande passeport m'a numéro matricule moins numéro matricule peuple haïtien et puis qu'il me payer contribuable et bien qui correspond ensemble avec ça mais c'est quoi l'histoire non gouvernement s'il vous plaît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 nous connecter, et bien on y ensemble avec DGI ensemble pour me faire des maintenant. Et puis on a dit, numéro ça, pas des contribuables qui correspondent avec Et tandis que c'est DGI qui va Non. DGI va me Gouvernement va me faire Deuxième point pour nous toucher, papa ici. Parce que si les nègres qui Jovenel Moïse comme ça. Donc, je ne peux pas faire 3% de confiance. Je confiance dans le papa ici, je ne gen pas faire pour les yo actuellement. Même 3% confiance, je ne suis pas fait. Pas la majorité des gens qui font passeport. C'est pour participer à le programme Biden. Nous sommes ça. Donc moun sa yo a quitté pays d'Haïti et programme ça là pour deux ans. Après deux ans, ou va reconnaître soit retourner la kayou, ou bien soit dégage, ou fait affaire dans pays blanc pour légaliser tout, il y a façon. Donc les jovenel Moïse te prend décision pour faire quatre identification nationale puis moderne et non seulement ça tout. Ils mettaient divers bureaux d'immigration avec immigration, dans plusieurs départements en dedans du pays. À l'époque, papa ici, monsieur l'opposition, dit nous pas à faire qu'à demain. Ça, c'est vous. Parce que il a tout voté pour nous. Moun la saline, moun belle. à l'époque, c'était un plaisir pour yoshita chita, pour avoir couper plus. Et puis André Michel bat bravo, félicitations tandis que Grane 4 parle dans Monda Il a fait nous faire ma Et y a là peuple haïtien, là président mettait divers bureaux immigration dans pays ya, yote t'es fort qu'on Jovenel Moïse a courir des tigènes Pendant la pète fiel peuple a courir des gêne yo pas ouais ça le fait, li mettait bureau passeport quatre coins pays pour moun al fait passeport pour aller Chili pour aller Brésil. L'ego wa ça pas assez. Malgré quand quantité de menti au le dossier 4 de là, y ont monté fantôme 509. nan bureau y ont passé, yo ont mette différent, série de boîtes quatre pepa isye, yo ont levé, yo boule boulet, yo ont gaspillé quatre Nous rappelons nous dossier ça, fantôme 509. Et non, l'époque ça Phantom 609 t'a boule t'a crasé. Ambassade américaine t'as pas met ton note pour le dire. Fantôme 609 c'est un groupe terroriste. Me saisi ouais. Avis de recherche qui Yannick Joseph comme chef police là son membre fantôme 609 tout. Donc Yannick Joseph a débarqué dans commissariat la police pas maril Jusqu'à ce que Jacques Lafontaine, à lever interdiction de départ, tandis que FAMICILA si fait partie des associations malfaites. Est-ce qu'on peut comprendre Donc, toutes ensemble, ils ont travaillé. Monsieur Sayo, en voie qui t'a revendiqué, le président prend la décision de monter pour le passeport. Il dit qu'il pète pété fièvre population en pire doujou. Je ne dis pas, le passeport Ariel coûte 40 jusqu'à 100 000 gouttes de papa Nous valons... Jean-Nouvelle, nous prenons, nous cherchons comme nous dominons tout le go, tout sacrifice pour nous joindre passeport. Ça pourquoi je ai parce que vous venez de faire doux sans avec nous. Mais, ça qui le passer, papa ici, monsieur ça, vous qui avez mené une bataille, j'ai toujours aimé dire, contre, nouveau quatre identités, Léo Vini, j'ai été d'où, vous avez fait le procès. Vous avez refait 4, ce n'est pas des comme ça qui fait. Mais c'est ensemble avec 4 identités pour monter sur le site pour que vous puissiez faire des demandes de passeport. Ça veut dire quitter là avant, quitter ouvrir le kit ou pavler le kit ou terre te mais jovenel quitter ou patre mais jovenel s'il ne moderne pas les choses, vous ne pouvez pas monter sur des Mais papa, ici, il pas oublié. Ancien 4 identités ont été gérées. Pas de jambes, par ces sémé qui te fait là yo, Parce que les gens qui ont mourir depuis 1900, jamais, les gens qui dans la liste électorale, les conseillers mandataires, les gens qui depuis 1900, jamais, ou 16 ou non ans, affichés par qui sont dans tel bureau pour venir voter. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoula? Gon série de moun ki mouri nan inondation, gon série de politiciens et bien c'est gros bifet quatre identité ou gen la caillou. kon tout voter pou moun sa yo. Et pas oublier papa ici Jovenel Moïse te déclaré avec nouveau carte d'identification nationale ça, zafè magouille nan élection ou <laughs> va avant, n'est-ce pas de accès ensemble avec une série de informations? Quand bon qui fait 4 identités, yo, ce pas de accès ensemble avec numéro yo. Mais je vous dis, ensemble avec la plateforme de l'IDOX qui vient de monter, peut pas réseau vous avez un pour pas prendre la main. Vous avez veillez l'autre là parce que souvent, est mal élevé. Les toujours sont les autres mal élevés. Les autres ne respectent pas leur tête. Les toujours sont les arrogant. Est-ce qu'on comprend ça, Abdoula? Parce que si Messieurs en vain, ils ont été doux comme ça. Jovenel Moïse qui vient ensemble avec décision pour que nous ayons un nouveau carte d'identification nationale avec puce électronique qui n'a pas là. n'importe pas côtoyé, l'a voté pour. Vous. Donc, je vous le dis, donc, faut nous rester très véhéments, faut veiller gouvernement de près, parce que si messieurs un vous -ok critiquer, quatre -ok les parce que au porto a commis faire corruption, comment pour y accès ensemble avec données, yo, je n'ai jamais C'est même messieurs, c'est au critiquer journal qui n'entête tête pays qui vient ensemble avec plateforme de l'idoc, veillez aux, veillez l'autre là. Nous captons la même, on ne pouvons pas faire confiance. C'est là pour passer, pour faire passeport. Pas de problème. Mais papa ici, rétévéatif. Aïe, sa ça. Si yo a le président comme ça, je ne dis sous ça sur le ou comment on a pas avancé, ou comment on a l'aise, violence plateforme. Est-ce qu'on comprend Yo sacrifie le président, yo va 12 douze balles, on mange. Nous, on cite dans tout président, mais c'est sous ensemble de travail que le Moïse fait. Joune jodia, yon la plateforme de Lidoc. Et rappele ou, qui problème yon te gen ensemble avec 4 demalog, joune jodia, ou kapaboué, comment 4 demalog sa yitil? Aye, si que information pep aïsien, imagine ou si 4 identités a, pas de plus électronique, comment t'abra y fait lancer? Ou an ap kanan sel, d'ap passe. Aye, immediatement met ton numéro. ou Mettez-nous à et puis mettez-nous à et puis vous prrrr, pas tout bagay C'est ça ou la. Ne l pal fè. E se ou ou électronique ou ou dis ya, ou ou ou ou ou qui ou ou ou ou ou pas ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou et là, nous prenons le vote tout, t'en bien. Faut nous pas peur, elle nous finons voter pour nous dire, mais qui est-ce que nous votons? Mais il faut nous veiller tout côté net. Bah, il y a tellement de mafia, il y a tellement de coquin, moi e même, ne pas si dis, ne pas faire je 3% de confiance. Chaise saut sous tête, li tombe sous épaule. Heureusement Jean, encore une fois, présenté devant la presse, causez-vous en pile, je vous inviter c'est vrai qu'on n'a pas quelqu'un qui a essayé banaliser lorsque le euh, DCPJ produit une enquête. Eh bien, les nous connaissons, le rapport du DCPJ a fait sortir l'assassinat assassinat, président Jovenel Moïse, directeur police qui était là à l'époque, en parlant de Léon Charles, a mm. falsifié le rapport. Les nous connais FBI, dans le premier document, là, il a commencé à diagnostiquer, analyser, et ensemble, de corps avec les personnes qui ont été receuves, il, il, il a été jugé avec le président Jovenel Moïse, et il a commencé à tenter de présumer euh, assassin dans le cadre d'un assassin. Mais ouais FBI, la justice américaine, pas FBI, la justice américaine, vient de des dossiers, il nous a mis sous scellé. Ça veut dire qu'il y a des vérités pour nous. Troisièmement, Là, nous connais, ils vous présentent Rudolph Dia. En comprenant, c'est okay. un suspect important, mais 30, 130 000 dollars américains, pas qu'à cotiser pour assassiner le président de la RBB. Nous sommes d'accord Or, il y a parlé de, de, de, de, de, de 30 millions de dollars américains. Mm -hmm. 30 millions de dollars américains, ça, qui est-ce qui est l'Assemblée mm -hmm. Qui banque qui était recevable qui banque qui fait transfert et qui escalture, tire et transfert dans le compte-là. Ça veut dire, pour moi même, qu'il y a deux personnes et assassinat à Del Moïse, c'est pas un seul assassins dans les capes politiques dans la rue. assassinat à Del Moïse, y a de grands intérêts. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêts dans le dossier. L'autre des médias internationaux n'y a pas. rapport FBI, 124 pages. 124 pages, tandis que dans le pays d'Haïti, 122 pages. Côté l'autre des pages, j'ai fait. Les pile Ou, sa? Pil de questions pour le répondre. Oui, ce dossier, ça. pile question pour répondre. Côté l'autre des pages, j'ai fait. Et des pages, ça, selon divers articles médias internationaux, mettez ont mis Eh bien, ils était parlé sous transfert d'argent, banque, etc. En avance, Rosbach qui cachait des assassinats, Or, okay. vont, vont ensemble de la ou, vous avez de qui étaient là rue, ils ont et ils ont été utilisés comme cobayes, ils ont été utilisés comme, on dit, comme mercenaires pour planifier l'opinion pour aboutir à l'assassinat, mm -hmm. que nous jusqu'à présent, ni la justice américaine, ni la justice locale par les gens, ça a créé, un ensemble d'inquiétudes.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 par rapport à ce que Ça dépend de nous, mais nous même nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, un le nous, nous, nous, nous, nous, nous, pour nous, que c'est nous, blanche faut le nous, nous, nous, nous, nous, nous, Moins dis, et maintenant, dans les jours à venir. Actuellement, Haïti est dirigé par une fédération mm -hmm. assassin de toute sortes. Expliquez-nous la fédération assassin, toute sorte, nous les mis sous terre. C'est des criminels notoires mm -hmm. qui ont ça la force et, et, et, comme on dit, la violence légitime. C'est ce qui qu est fait aujourd'hui. C'est que tout ce qui a fait c'est l'équipe qui a qui est sous pouvoir aujourd'hui qui a accompagné M. Ariel Ani. Je vous nous M. Ariel Henry, mm -hmm. c'était un résumé important et plus qu'important. De l'assassinat de Jovenel Moïse. Ou pas qu'il Ariel Henry jusqu'à présent au pouvoir comme premier ministre, président, chef CSPN, et ministre terrier, ministre de la justice et puis pour nous espérer autrement. Non. Ça veut dire que ça va prendre compte ou à pouvoir côté ces bandits qui sa ont la prédominance, ces bandits qui la préchéance, ces se bandits qui ont l'ensemble. Donc, l'autorité avec l'institution de l'Ottawa ou après, c'est un bantille. Peut-être que ça parce que c'est un qui veut mettre le pouvoir ça là. D'ailleurs, c'est un bantille. De Donc, c'est un bantille. Et, qui est-ce encore? Euh, Yannick Joseph. Te un mon qui fantôme 609. D'ailleurs, je à ça vous rend compte, au sentir donc commissaire gouvernement qui en difficulté pendant la difficulté à se retirer la retirer le mandat de monde qui t'est accusé qui des accusations graves société à côté l'opinion même es accusé et en dehors de l'opinion on y joindre une ambassade pays qui plus puissant une grande puissance là les États-Unis qui t'est déclaré que M. Fantomieux c'est des de terroristes exactement la démarche pour aboutir avec l'assassinat Jovenel Moïse ou il y a un commissaire de police qui a été Claude Ménard, qui a été c'est Petionville qui a été en fait un obstacle à la fantôme chaque fois que vous voulez traverser de Jovenel. Ou est il y a une décision qui a retiré dans Petionville, qui a été transféré à Jérémy et qui va été faciliter la tâche à la mission pour l'assassinat Jovenel. Aujourd'hui, qui est qui dans en tête de la police C'est un ancien Responsable fondateur Fantôme 609. l'autre nous avons dit le c'est pas dit ou, pas nous avons dit que nous avons dit que nous pas dit que nous avons dit que Mais, nous avons dit que nous qui était en de famille de la Valas, qui a expliqué comment ça a qu'on fait lorsqu'il était ministre intérieur? Non, ça prend été un président. Qui est-ce qui prend le un directeur de police, qui prend le chef de sécurité? C'est Franck Selbé. Le monsieur, pas président, le, le Jocelyn Privé, pas président encore. Il le été dans anime. Mais qui est-ce qui prend un Frenzelbe, qui a qui tout traverse avec anime, qui comme directeur départemental départemental, c'est Nenel qui est-ce qui est, est le cas? Il y a un criminels patentés qui ont un doctorat, qui a une science dans comment construire de crimes, de crimes, de fait le crime, comment faire le crime, comment exécuter le crime. D'abord, il faut mettre François LB, directeur général de la police, parce qu'il faut prendre François LB pour recommander le bail privé encore, pour le recommander le le bail pour Ariel installer comme directeur général de la police. Or depuis lors, on a connu Nenel Kassi, a as un dossier d'El Macaron, côté DCPJ qui eu un travail, retrace, il y des indices pertinents. Jusqu'à présent, il ne va jamais répondre à une question de DCPJ. Que C'est un petit garçon qui est dans tête de la police. Elles sont comprennent. Petit garçon qui est dans tête de la police, il est a ministre de la planification. Et puis, ainsi va la République. On <laughs> avance. Depuis le puisque puisqu'il prend tête pour lui, tout le bagage est fini. De toute façon, pour nous dire que aujourd'hui, dans à la situation où c'est vrai, il y a que qui parlent, qui justice, ou oui, la justice, ça doit avancer. Non, d'abord, il faut nous rendre compte. Monsieur Ariel a rien à pas pouvoir pouvoir. Il ne fait même pas justice. Ce n'est pas isolé de ne pas faire justice. Ce sont des structures qui ont pour faire par justice. Parce que si par la justice ça fonctionne convenablement, il y a bien dossier, qui a travaillé, des CPJ bien, le juge qui a confiance, bien, il va y avoir des travail technique qui fait. Mais je dis ce n'est pas le cas. Parce que la justice, le pays a dirigé par le groupe d'assassin et qui a support l'international. Parce que l'international a besoin de mettre dans l'assassinat. Puisque vous avez eu de l'assassinat, vous avez eu qui vous faire obstacle, faire obstruction à votre bon mm -hmm. fonctionnement de justice pour nous ne pas aboutir à un résultat de En tout cas, eh, jour va, jour justice, bon Dieu, c'est de bœuf. Donc, frère et soeur bien-aimés, là où tout est, tout côté maré complot pour que la justice par an ensemble avec moun nan tout le monde qui mou une mauvaise condition, tout le monde a payé. Même Jean -Well dit dans la Bible, si que ou va adorer, mais j'ai mon Dieu, ou a payé conséquence là jusqu'à troisième à quatrième génération. Et bien, je ne faut que follement Dieu, ça n'a pas connu, donc n'a payé assassinat de Jacques Desaline n'a payé assassinat l'autre président yo et n'a payé assassinat président Jovenel Moïse donc j'en situation est là si nous pas lever pied nous si nous pas travail pour justice rend et mes générations qui viennent yo m'ont besoin dire ou situation a pi compliquée mais j'en toujours dis le pas ici c'est que assassinat Jovenel Moïse j'en dossier le ou la façon président la justice aime quoi ça donc, les que ou besoin yon bagaye peu païsien, premier sa ou gen pou fè se koué. Ou vle gon machine, eh bien, ou koué ou ap gen machine, eh bien, se travail ou ap travail, parce que ou déjà quoi ou ap genyen. Ou vle la justice tabli dans le pays d'Aïti, m koué, président joué une justice, et eh bien, la justice pa kapatabli. En tout cas, même si l mais n'a pas de bon nouvel, rete connecté, parce que même si ou ap assassin ou ap fleuri, même si on a poussé monter, mais vous a, a anéanti pour toujours. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, j'ai comme été annoncé où la police nationale, eh bien, fait gros gros victoire dans base Timacac. Après, ils fin fini vider à tête trois policiers. Ils ont pensé tout jour ce dimanche. Ils ont tué policiers dans les accouches. Ils ont tué policiers dans pernie, le pernier. Regardez-nous, ils ont fait la plier les bottes, ils ont bien fait. Ils ont continué tuer la police comme étant donné, Mini Justice l'a dit, il y a des territoires perdus. Eh bien, après, ils ont fini trois policiers. La police debake nan bas ti makak, yon mette makak a ter, yon mette fig nan bouche makak. Pour information nou gen papa ici, eh bien hier seulement, la police ta mette a terre, plus passe 5 bandits. Rete connecte pita, nan vin avec plus de détails. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti pays spécial. Hé, hé, Jérémy Jeremy ou? Hé, hé, Jeremy? Hey. Comme une Jérémie chez Biden, papa ici. Hé, hey, seigneur. <laughs> Comme une Jérémie chez Biden. Et amis, tous Toutes ces personnes. Dans une maison. À la traca. Oui, pour la Kaïté dans pays. En tout cas, j'aime toujours deal Haïti dictature, l'appel des Antilles. Haïti démocratie, la République des Coquilles. Celle volée au cabreté, Qui vivra verra. Moura, kakara. je tout merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou à patience. Moui, prenez map kite ou n'embra, papa, monje, parce que c'est lui-même celle qui a pas protégé ou. Bah, ou la vie avec la santé. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Foucault. Et n'a pas croisé dans une autre vidéo. Au revoir à la prochaine. bisou bisou on love.